Nous sommes avec Magali et Guillaume dans la cour du cloître de l'Arche-Saint-Antoine-l'Abbaye et ils ont accepté de répondre à nos questions en tant que membres de la communauté. Bon, ben bah merci beaucoup d'être là avec nous. Euh, Peut-être pour commencer, j'aimerais vous poser des questions sur votre parcours euh, personnel. Guillaume, on commence avec toi parce que je crois que tu as grandi ici, tu es avant tout un enfant de la communauté de l'Arche et tu es revenu quelques années après pour habiter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi tu es parti Pourquoi tu es revenu euh... En fait, en tant qu'enfant, euh, on ne fait pas partie vraiment de la vie communautaire. C'est est nos parents qui ont décidé de vivre ici, c'est pas nous. Du coup, euh, on ne participe pas vraiment à la vie communautaire. On vient comme si c'était notre maison, euh, pas en communauté. Du coup, euh, j'ai grandi comme ça. Après, on est, on est imprégné par ça parce qu'on participe aux, aux fêtes. On, on est là aussi euh, dans la vie. On voit les gens qui passent, etc. Donc, du coup, on est... On est en lien, enfin avec la communauté finalement on est imprégné par ça, mais c'est pas notre choix et c'est bien oui. Ben, nous on était toute une bande d'enfants de, du même âge, avadrouillés de partout. Avant cette, cet édifice était complètement abandonné vers certains endroits du coup on en a fait nos cachettes de partout. Il y a 4000 mètres carrés de terrain de jeu en fait. Oui, oui non, Au départ c'était pas occupé comme c'est maintenant donc du coup c'était vraiment de, de l'aventure. moi, j'ai. Oui, j'ai eu une, une enfance très, très très privilégiée, je crois, parce que, en plus, j'avais mes amis qui habitaient à l'étage en dessous, du coup, je, on était tout le temps ensemble, en fait. Et donc ça, oui, je suis très, très... Enfin, j'ai beaucoup beaucoup, je pense, beaucoup, un grand privilège de grandir ainsi, mais finalement, ce n'était pas mon choix personnel. Et euh, après mes études, moi, j'ai étudié à Grenoble, j'ai étudié l'histoire parce que ça me plaisait, mais sans plus. Du coup, j'ai rencontré Mariana, qui est ma femme aujourd'hui et j'ai décidé de partir au Mexique. Au départ, j'ai parti pour huit mois et finalement, j'y suis resté en tout, neuf ans. Et, euh, oui, et tu as vécu en communauté là-bas, ou non J'étais en lien, on, on s'est engagé avec, le. Les, je suis engagé dans la Grande Arche parce qu'il y a aussi le mouvement de l'Arche qui, qui est, beaucoup de gens vivent pas en communauté, mais sont de l'Arche. Du coup, j'étais en lien avec le, avec le groupe là-bas, à Kouanavaka. Et, et voilà, on a eu, fait des, des petites expérimentations aussi, de, de vie un peu en communauté, mais ça n'a pas vraiment marché et, euh, et voilà et après je suis revenu faire la fève donc on a fait la fève entre 2011 et 2013 Tu peux dire un mot de ce que c'est que la fève ah. <rire> <rire> bah, C'est une formation en fait qui a été lancée en 2010 euh, par, par les membres de la communauté ici euh, moi j'y étais pas mais euh, donc, ils ont eu l'idée un peu de, de transformer un peu tout ce savoir qu'ils avaient acquis de euh, savoir produire vivre ensemble Autour des capacités de réconciliation, euh, comment faire quand on se dispute avec quelqu'un, finalement, on, on vit avec cette même personne toute la journée. Du coup, euh, si tu disputes avec lui, tu vas le voir le lendemain et le surlendemain. Et donc, si je ne si travaille pas ma relation, et ben je, ça va pourrir. Et, et en fait, justement, plein d'outils qu'ils avaient acquis un peu sur l'expérience, en fait, qu'ils ont voulu commencer à partager, à diffuser. Ça, c'était l'idée de départ et ça s'est étoffé après avec d'autres formations ben, à la CNV, après avec l'Université du nous aussi qui, qui, qui a pris... Euh, ça c'est pour les en parlant des plus connus, mais il y a plein de thèmes liés avec la non-violence, avec le vivre ensemble. Donc moi, c'est une formation qui a beaucoup parlé, et j'étais venu, venu se former. Ça durait deux ans à ce moment-là. Et après, moi, j'ai eu une offre de travail quand on était ici en 2013. Du coup, on est reparti au Mexique. Et, et puis on est revenu en 2018, donc il y a deux ans presque. Tu quel âge Quand je suis parti au tout début. Quand t'es revenu en 2018. Eh ben, j'avais euh, 34 ans. Es revenu, 34 ans. Ouais. ok ans. Et tu as décidé de te réinstaller à l'arche Oui, on a décidé. En fait, là, nous enfa... j'ai deux enfants aussi, donc mes enfants avaient grandi. Euh... Nous, quand on était là, on avait fait la fève, j'ai mon fils qui est né ici, bon, qui est né un roman, mais du coup, on a eu aussi une expérience de vie communautaire assez chaotique avec une fille petite, un petit une petite bébé, euh, où on n'est pas trop disponible pour la vie communautaire, etc. On voulait retenter l'expérience euh, avec des enfants plus grands, plus autonomes. c'est voilà, aussi pour ça qu'on est revenu. Qu'est-ce qui vous manquait dans la vie que vous aviez, que vous êtes euh, venu trouver ici euh, Je pense, moi, c'est la, la qualité de la relation. En fait, il ouais, y a quelque chose, en fait, il y a Pierre qui est ici aussi, qui en parle souvent, il euh, y a quelque chose de plus grand, euh, qui fait que des personnes qui ne se connaissent pas du tout, ils arrivent ici et ils se mettent à discuter sur un plan, qui, je ne sais pas pourquoi, mais ils sentent quelque chose, comme quoi... les il y a une chose qui est voilà, plus grand que nous qui fait qu'il y a une manière de vivre ici qui inspire les gens à se comporter de cette manière et du coup ils, sont, ils, se, ils, se, ils, ont, ils se mettent en relation sur ce plan-là et ça fait que des gens, ils ont, ils ont vécu ici trois semaines ensemble et mais après ils s'appellent, ils, ils, ils ont tissé des liens qu'ils qui gardent après pendant, pendant très longtemps on ne sait pas trop comment. Et du coup moi ça, ça m'inspire beaucoup, ça me c'est une sorte de moyen de vie, de, de, de, de, manière de vivre qui, me, qui je trouve, c'est une belle alternative à un peu tous les, toutes les grands, grands problèmes qu'on a, socio-écologiques, -écolo, etc. Ok. Voilà. okay. On va bah, laisser peut-être parler, ouais, Marie, parler, <rire> là, <toi. rire> Magali, toi, tu vis ici depuis combien de temps et comment t'es arrivée là Moi, je suis toute nouvelle, enfin, comparée à Guillaume quelque part, parce que je connais le lieu depuis 7 ans seulement. Et, euh, et j'ai 40 ans, donc je suis, voilà, j'ai connu l'Arche assez tard, en fait j'avais vivais à Paris dans une vie militante, une vie un peu classique mais quand même dans le milieu de la solidarité internationale donc avec des expériences de bénévolat à l'étranger tout ça et donc j'ai commencé par me poser des questions plus sur la non-violence au niveau de l'action militante, la transformation de la société au niveau politique tout ça. Mm -hmm. euh... Et ça, c'est une dimension très importante aussi dans l'arche, hein, l'engagement le, dans la société avec une posture qui est euh, euh, la non-violence, c'est vraiment une philosophie d'esprit qui amène à, à, aussi à, à lutter contre la violence, les violences structurelles, les violences étatiques, les violences, euh, toutes sortes de violences euh, qu'on trouve dans le monde, mais qu'on trouve aussi chez nous. Et donc, je m'interrogeais un peu là-dessus, sur, euh, sur la bonne posture pour euh, ne pas rentrer dans une colère haineuse ou sur... Euh, pour être juste efficace aussi dans les luttes et pas se contenter de signer des pétitions ou de faire des manifs voilà. euh, donc ça c'était le premier chemin et en même temps j'étais dans un chemin de renouement avec le spirituel petit à petit je cherchais un petit peu euh, j'ai renoué un peu avec euh, mon, mon, le, le christianisme dans lequel j'étais baignée mais je suis allée aussi voir l'islam j'ai fait un voyage en inde donc où j'ai rencontré aussi d'autres traditions spirituelles plus orientales et en fait, c'est un peu quand je suis arrivée ici, donc par la fève aussi, hein, euh, c'est un peu la conjugaison de tout ça qui me dit ah waouh, c'est possible un lieu qui travaille à la fois la spiritualité, l'action politique militante, euh, quelquefois assez radicale, et, euh, et la relation aussi, parce que j'avais l'impression dans ma vie où je vivais dans mon appartement, par exemple, tout, tout ça, je savais que j'avais besoin d'être plus en confrontation dans la relation au quotidien avec des gens pour me connaître mieux moi-même et pour euh, pour me faire grandir intérieurement, en fait. Et voilà, quand je suis arrivée ici, c'était ouais. un coup de foudre, parce que tout était réuni de toutes mes recherches du moment, quoi. Et c'était une grande page que j'ai tournée dans ma vie en, en venant ici. Et, et assez vite, j'ai su que c'était pour euh, longtemps. Parce que tu es arrivé ici par la fête donc pour te former sur le, oui. le des outils de relation. Voilà, c'est ça. Et les, les, les faveurs sont ici sont. Alors à l'époque, le projet c'était de rester au moins un an euh, dans la communauté, pour suivre ce parcours-là, et une deuxième année plus ou moins dans la communauté selon le choix euh, du faveur. D'accord. Mais moi direct, je savais que voilà, j'étais au moins deux ans, que... et après j'ai enchaîné avec le postulat et l'engagement. Vraiment, c'était un chemin quand même euh, vraiment d'évidence. Il se trouve qu'en chemin, j'ai trouvé aussi mon mari. À, mon la, à la communauté. Oui, voilà. Communauté. Donc j'ai fondé monsieur. ma famille <rire> ici. Euh, C'est ça, en fait. Et euh, voilà, tout, comme si voilà tout, tout concordait pour euh, me dire, bah, ta place, elle est là. Et, et le fait, voilà je, je sens que je m'enracine vraiment. Je, ma vie parisienne, elle était un peu hors sol aussi, tout ça. Je sentais que j'avais besoin de m'ancrer dans un lieu où j'expérimente les choses vraiment. Euh, du quotidien, dans la relation, dans différentes sortes de travail, dans... Voilà. Donc as quitté Paris du, un peu du jour au lendemain, quoi Pas tout à fait, parce que j'avais déjà quitté mon boulot euh, précédemment, en me disant, oh, je vais changer ma vie, en fait, je vais revenir aussi, euh, à la campagne, tout ça. Mais euh, en tout cas, mon basculement pour venir vraiment ici, ça s'est fait en quelques semaines, quoi. Et sans regret, Ah non, non, non, non, non. Ouais, ouais, je, je suis vraiment... Je crois qu'on parle, on parle beaucoup d'appels dans, dans notre vocation, euh, presque des fois un peu religieusement, mais euh, moi j'ai senti vraiment un appel à rester ici, et après c'est pas toujours facile tout le temps de trouver exactement sa, sa place, de s'ajuster avec les autres, enfin, c'est un peu le prix à payer. De tout ce qu'on gagne, à cette vie communautaire qui est très riche et très facile sur certains plans, mais par contre il faut accepter euh, d'aller au bout dans les relations, quoi, de traverser tous les conflits, d'en évacuer aucun, euh, voilà. Okay. donc ça c'est le challenge au quotidien. Ça d'après pas Peut-être <rire> euh, peut avant de parler de la non-violence et de la spiritualité, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe la vie communautaire Parce qu'il y a plein d'écolieux collectifs dans le réseau euh, où ils mettent en commun plus ou moins d'outils, d'espace, euh, euh, même d'enfants, tout enfin, ce si que vous voulez. Là, vous, l'intégration elle est assez poussée. Ça veut mmh. dire quoi de vivre en communauté à large Ça se passe comment <rire> je viens commencer Allez. et puis tu m'aides tu si du truc. Euh, ben en fait, déjà c'est très rythmé. On a des, des temps, euh, la journée commence, euh, on a euh, la salutation, les pluches. Euh, donc tout ça c'est des temps déjà collectifs en fait, ou, ou communautaires en fait. Donc et après on enchaîne après, avec l'office, après on a la distribution du travail où chacun un peu travaille sur son. Sur, soit je ne sais pas trop quoi faire je vais demander du travail, donc du coup il travail au terrain ou faire du ménage pour l'hôtellerie, ou par exemple. Moi, par exemple, je fais du pain, c'est moi qui fais le pain. Euh, Magali fait le travail au, au planning avec le, pour recevoir les groupes, etc. Donc après, on a des postes un peu plus particuliers. Après, on a le repas qui est aussi ensemble le midi. Après, euh, l'après-midi, ça nous voit euh, un temps un peu de repos. Et à trois heures, c'est reparti on rentre un temps de travail. Et après, le soir, le repas qui est plus... Euh, bon, là, en été, on mange encore aussi tous ensemble le soir, mais qui est sinon euh, chacun, chacun chez soi. Ou... Et puis après le soir, encore la prière. Donc il y a beaucoup de temps en fait, très rythmé qui sont communautaires et qui font que en fait, on, de tout genre, c'est très rare, enfin il y a des moments où on est seul, où on travaille seul, où on fait des choses seul, mais sinon beaucoup du temps est, est, est collectif ou communautaire. Ouais. Donc toutes les journées sont, sont organisées par la communauté, ouais. en termes je... de rythme et de nature de la et... tâche. On a des pauses quand même, on a des journées ouais. de ouais. repos communautaires ouais. où euh, chacun a ses choix et voilà. Mais c'est vrai que nos, notre spécificité peut-être par rapport à, à d'autres lieux collectifs, d'habitats partagés, ou de. c'est que le mot communautaire il veut bien dire on met beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire qu'on est ensemble pour travailler, pour vivre, on est voisins, c'est presque comme un immeuble chez nous, c'est quand même il y a une promiscuité. Donc voilà, on est en relation de voisinage tout le temps. Euh, et euh, on fait la fête ensemble, on, a, on apprend à chanter, à danser, ça, ça, une, ça fait partie aussi de notre culture d'utiliser un peu la, le chant, la danse notamment pour vivre notre spiritualité, vivre notre communion euh, en tant que euh, groupe donc on fait beaucoup beaucoup de choses ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien avec l'extérieur hein. beaucoup de gens en plus ont des activités bénévoles et autres à l'extérieur mais euh, on aime ça je pense aussi d'être en relation sur différents plans parce que voir les gens que par l'angle du travail par exemple, on voit bien que c'est toujours biaisé et une bonne façon quand même d'être en lien avec les gens en profondeur, c'est de les connaître sous différents aspects, mmh. euh, en soirée, dans en ses, journée, dans la des la temps cuisine. plus recueillis ou des temps mmh. plus créatifs. Euh. Et au-delà de notre agenda, enfin de notre planning quotidien, qui est en effet assez rythmé, euh, on a aussi un planning de l'année avec des fêtes saisonnières, enfin il y a vraiment, la fête c'est quelque chose d'important ici. Donc il y, a des, il y a vraiment aussi des, des saisons, euh, et puis des projets aussi qui, qui changent, qui évoluent. Ce qui fait qu on, voilà, on, on avance, on, on s'adapte aussi, on adapte nos, notre mode de vie à, à ce qui est là, à ce qui est prioritaire. En, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'enfants dans la communauté, donc on essaie de s'adapter au fait ben voilà, qu'il y a des enfants, qu'il faut mmh. aussi en prendre soin, même si les grands ils vont à l'école, etc. Oui. Mais... oui, la communauté a ses saisons aussi. C'est ça, ça. Ouais. Ouais. Ouais. Elle a des périodes très différentes de vie. Ouais. Mmh. Et au de niveau famille. des salaires, comment ça se passe Vous êtes tous rémunérés pareil Il y a une espèce de. Il euh, y a des, un, ce qu'on appelle un budget familial. En fait, c'est euh, euh, une, uni, une unité, je ne sais pas exactement combien c'est, enfin, je crois c'est un de 150 euros par mois, un truc comme ça. C'est une unité. Et en fait, euh, enfin, je crois que Jorge m'a expliqué, expliqué ça une fois, j'ai un peu compris. Mais... <rire> voilà. Et en fait, euh, c'est calculé pour que ça soit chacun la même part. Mais par exemple, nous, on est quatre dans notre famille, du coup. Euh, moi, je reçois une unité, ma femme une unité, ma fille une demi-unité, mon fils une demi-unité, mais en tant que famille, on est une unité, donc on, en tout, on a trois unités, quatre unités. Et donc, en fait, c'est ça qui va... Quatre unités, ça ferait quatre fois 150 euros, on a à peu près, je sais pas, 650 euros par mois. Enfin, nous, c'est ce qu'on qu reçoit de la communauté en plus. Mais finalement, je suis nourri, logé, blanchi. Ah oui, d'accord, c'est en plus de l'hébergement, vous ne voilà. payez pas de loyer là-dessus. Je paye pas de loyer, euh, je n'ai pas de facture à payer, à part mon téléphone personnel, si j'ai mais sinon... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est c'est un peu sur l'extra si je veux aller au cinéma, si je veux m'acheter de la viande, si je veux... Voilà. Partir, en Partir en vacances. Les habits, on a une braderie, mais sinon aussi pour les habits, ouais. Ouais, souvent, <rire> on achète pas beaucoup. Ouais, ça, ça, ça tourne, mais... Ouais, on, en fait, on est, on est vraiment un système mutualiste, hein. c'est ça qui est aussi assez... Euh, les voitures, euh, les voitures sont euh, partagées. Voilà. Donc, même si je pars, je prends, je, je prends la voiture, c'est l'essence et la communauté qui va la payer. Ah oui. La réparation, de, on a une voiture qui est en panne, bah c'est la communauté qui la paye. La machine à laver On a 7 ou 8 machines à laver pour tout le monde. La politique au niveau, au niveau des voitures a changé parce qu'au moment, les stagiaires, les gens, donc, ce qu'on appelle nous les stagiaires qui restent une petite période ici, pouvaient utiliser les voitures à tout va et il y a eu beaucoup qui ont eu des accidents, des choses comme ça, et du coup, qui cassaient beaucoup de voitures. Mm -hmm. Et la communauté, à un moment, dit, oui. on va mettre des règles, on va dire, donc, si tu es là pour tel temps, tu peux utiliser telle voiture, etc. Donc après, on a des voitures plus pour les gens qui sont là plus, plus longtemps, et des voitures pour un peu plus tout le monde. Oui, pour compléter, en fait, ça c est, c est ce, ce système-là, c'est le système de budget familial. Mm -hmm. Et nous, en fait, on est, sur le plan administratif, on est, certains d'entre nous sont salariés. Mm -hmm. euh, en gros, par, par unité familiale, il y a au moins un salarié. Et euh, mais ce salaire, du coup, on n'a pas besoin de le toucher puisqu'on n'a pas les charges. On n'a rien, en fait, ici c'est facile. Même nos courses alimentaires, elles sont faites. Euh, enfin, on, donc c'est aussi un... Euh, comment on dit, une charge mentale en moins, beaucoup de ne pas avoir de course, bah avoir à chercher des réparateurs parce qu'on a des réparateurs presque professionnels dans la maison pour tout un tas de choses le matériel est géré par le voilà matériel géré par ouais. le ça nous mutuel de santé après aussi, avec l'évolution je... de la technologie par exemple on a une, une imprimante et eh ben ici il n'y a personne qui sait gérer les imprimantes c'est un... très compliqué les imprimantes maintenant, donc on a des techniciens, on a un ascenseur aussi, il n'y a personne dans la communauté ah, il oui, ah, y a oui, certaines choses quand même, et on fait à des, pu... des dépanneurs on ne peut pas être un surtout mais il les machines à laver on les répare Ouais, il y a cette recherche de justement de, de maîtriser la technologie qui est, est inhérente ça depuis que l'Arche existe depuis les années 50. Quoi. Euh, je me demandais aussi, est-ce qu'on peut vivre à l'Arche et travailler à l'extérieur C'est possible, ben, ça existe mais En fait, l'outil de travail, c'est ici. En fait. Dans le travail, on, re, on reçoit des, des groupes et c'est ça qui nous donne des sous pour pouvoir vivre de cette manière. En fait. on, reçoit, on les loge, on les, on les nourrit, on les loge, on leur, on leur euh, loue des salles et c'est en fait ça qui fait notre gain de temps. Donc non. Donc euh, ça peut, ça a eu, Il y a eu des expériences, y a eu des expériences mais comme ça Parce que justement notre vie elle est fondée vraiment sur ce qu'on appelle l'unité de vie, sur le fait de, bah, de passer de chez soi au bureau euh, facilement, d'aller manger tous ensemble puis de revenir, euh, voilà. Et dès que c'est cassé par une obligation à l'extérieur, ben les gens, voilà, c'est en fait, compliqué à gérer pour ça, les gens en fait, ils se sentent divisés. Ouais. Euh... Pour, la, pour la même communauté ça allait, mais c'était plus pour les personnes qui le faisaient, c'était compliqué à gérer parce qu'ils perdaient oui. quelque chose ou après les temps qu'il y avait après, ils ne se retrouvaient plus. Mmh. Parce qu'après c'est vrai qu'il y a des vocations des fois qu'on ne peut pas retrouver. Il y a, par exemple, il y avait une, une fèveuse qui, qui, qui, qui, elle était infirmière, qui avait sa vocation d'infirmière ici, elle ne trouvait pas vraiment. Et du coup elle a essayé, euh, quelques mois, de, de, de faire, quand un, peu même, de, de faire mm -hmm. un peu les deux, c'était compliqué ah, pour elle. Ouais. Et quand on est retraité, comment ça se passe On est déchargé de, de nos responsabilités à partir de 65 ans. Il enfin, y a certaines responsabilités dont on est déchargé à partir de 55, il me semble. Je ne sais plus, je m'embrouille. Il enfin bon, y, <rire> y a un âge, petit à petit, il y a des, y a des, comme ça, des étapes où on, on, on peut faire que ce qu'on veut. Ouais, mais, bon, <rire> là, là, mais de il... fait, euh, de fait continue, les gens, ils oui. continuent à prendre des responsabilités communautaires ou à faire ouais. ce qui leur fait le plus plaisir, en fait, parce qu'on fait, normalement... Mais puis même, plaisir. ils continuent, parce qu'il y, y a des charges qui sont un peu plus lourdes ou pénibles, par exemple. On a mm. les, là, la cuisine, c'est une charge qui est assez lourde, par exemple, ou euh, les, les services, qu'on appelle les services, c'est faire la vaisselle, préparer les tables, etc. C'est toujours des équipes qui tournent entre nous. Et ça, par exemple, c'est des choses euh, que, qui sont un peu lourdes, un peu plus ingrates, disons, à faire. Et c'est là où on essaye de, que ça soit un peu plus équitable et hein, que ça tourne un peu plus. Et là, c'est des, des charges. Par exemple, à la cuisine, bah, des fois, par exemple, il y a une personne qui est retraitée qui fait la cuisine, elle l'a fait une fois par semaine, mais, parce qu'elle aime faire ça aussi. Et même si c'est lourd, elle à la retraite, elle continue quand même. Elle à... aime ça, voilà, c'est okay. ouais. On fonctionne beaucoup aussi au cas par cas des situations. Et que les gens... Euh, bah, c'est ça aussi la non-violence, de, de se respecter soi-même, de, de voir ce qui nous fait violence, ce qui est difficile pour nous. Ça ne sera pas la même chose pour l'autre personne. Et donc, c'est beaucoup des situations bah, où on s'adapte entre la communauté et les personnes C'est ça qu'on qu soit retraité ou juste jeune stagiaire, c'est la même chose, il faut prendre soin des gens et pas que du service comme ça ouais. pour le collectif. Et après c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi dans la maison même, il y a plusieurs statuts différents finalement, des gens qui sont là pour un an, des gens qui sont là pour deux semaines, des gens qui sont là pour trois mois, et, il y a des gens qui sont là, y euh, vient Marise qui est là, elle est retraitée mais d'une autre communauté, du coup la communauté a, a accepté ici. Et elle, elle fait des petits trucs, mais elle fait à, à sa mesure et des fois, elle ne peut pas, des jours, elle est elle ne fait rien. Et finalement, c'est un peu une, une sol, un accueil solidaire, même si c'est un, un mot bizarre pour, pour dire ça. Mais mmh. En fait, il y, y a tellement de situations différentes et c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas une règle pour tous, c'est la même chose, on est tous pareils. L'accueil, c'est vraiment aussi la vocation du lieu. Ici, on, on hérite d'une un, abbaye qui a des siècles et des siècles et qui a toujours eu une vocation de guérison et d'accueil des malades, il y avait les antennes, c'était des hospitaliers, tout ça. Et on hérite un peu de ça aussi, de cette vocation bah, d'accueillir de, de, les gens pour qu'ils viennent se ressourcer, se reposer, prendre des vacances, renouer le lien, reprendre confiance en eux aussi. On, a, on, on reçoit régulièrement des gens qui sont en, en, en rupture sociale ou qui ont des difficultés passagères, psychiques, etc. Donc euh, voilà, c'est oui, aussi ça c'est pas, pas, pas juste. Des juste des notre accueil. Voilà. C'est aussi euh, la vocation euh, du Voilà. Si la... on n'était pas bien avec ça, on ne resterait pas ici parce que c'est tout. Enfin, c'est quand même plus de la moitié de l'année où on a des gens qui passent chez nous tout le temps. On a plus de 100 places d'hôtellerie, donc ça fait du monde. <rire> ah oui. Et les autres venues, c'est la formation qu'on peut donner justement via la fève, mais un peu ailleurs aussi, euh, ouais. on a une petite boutique, euh, bon après c'est des choses vraiment. Euh, c'est tout ce qui est produit par les deux terrains, pour, on ne vend rien en fait, même s'il y a du surplus, par exemple de courgettes, on fait des conserves, et puis on mange des courgettes après en hiver, mais toute, toute la production agricole, c'est pour, pour nous nourrir. nous. Vous nourrir, vous et les stages, ben voilà, d'accord. Ouais. Vous êtes euh, autonome en légumes ouais. Ça dépend des saisons. On, on, on essaie d'être le plus autonome possible, mais euh, quand on a que 170 personnes à qui on ne veut pas faire à manger exactement la même chose tous les jours, euh, on n'est pas, pas autonome là-dessus. Mais ça s'est beaucoup développé le maraîchage chez nous depuis quelques années. Et... Je crois qu'on a des terres assez favorables à ça ouais. et beaucoup de gens qui aiment travailler au terrain aussi, oui. donc c'est cool. Oui, je vais ouais. un extraordinaire. Et on aime bien bien manger, alors <rire> on mange végétarien, mais on mange bien varié. Ah oui, je confirme. Voilà. Avec la cuisine de différentes cultures, parce qu'on est aussi interculturel avec des gens qui viennent de partout. Et, et peut-être pour dire un mot de la non-violence, tu disais que euh, avais, quand tu es arrivé ici à Magali, tu as trouvé un lieu qui permettait de mener une action politique militante et de travailler la non-violence à différentes échelles, à différents mmh. niveaux tous les jours. Euh, concrètement, comment est-ce que ça s'applique, euh, la non-violence ici Comment vous l'incarnez Et pareil, comment est que, pourquoi est-ce que l'Arche, on peut dire que c'est un lieu qui milite politiquement bah, Je peux donner deux exemples. Au bout de la deuxième année où je suis venue ici, il y a eu un projet juste à un quart d'heure d'ici, mmh. la construction d'un center park dans ah. les forêts de Chambaran. Et, euh, et donc euh, dès que les, bon, on suivait ça, on était dans l'opposition à ce projet-là qui était très contraire à, au, au respect de la nature, etc. Et puis au moment où les travaux ont commencé, on s'est dit bah, là on a vraiment notre place dans notre expérience de l'action non-violente directe en fait, de, de, de l'opposition à des choses sur le terrain. Donc euh, là on a déployé beaucoup de moyens, de temps, de, de personnes pour aller bloquer ces travaux-là. Et, euh, et aider aussi une ZAD. Du coup, il y a une ZAD qui s'est installée à ce endroit-là, qui existe encore. Depuis, la, la justice nous a rendu raison, donc euh, bah, du coup on a pu revenir plus à notre vie communautaire. Mais voilà, il y a eu un vrai moment où on sentait que notre place était là, c'était trop proche de chez nous en plus, c'est facile. Après, il y a d'autres moments où c'est moins facile, on essaie mmh. d'être partie prenante. Et donc concrètement, vous êtes allé voir les opposants vous avez diffusé des outils, vous avez participé à la ben, On a été au premier rassemblement euh, sur place qui a eu lieu. Et puis euh, avec les personnes, euh, voilà, on a fait du lien avec tout le monde. Et on a un peu, à un moment donné, coordonné euh, les différents réseaux, entre des réseaux qui travaillaient plus sur, euh, sur un plan politique, d'autres plus sur un plan vraiment terrain, tout ça. Et après, on a servi un petit peu de base arrière, entre guillemets, où on aidait aussi les gens qui étaient sur la ZAD bah, à se nourrir ou à prendre une douche, etc. Et voilà, on a, on a fait ce qu'on pouvait faire là où on était avec la, notre disponibilité. Mais la maison a vraiment collectivement décidé de soutenir ce projet. C'est ça qui est très fort dans cette ville. Et elle a mis entre parenthèses d'autres choses à ce moment-là pour pouvoir donner cette énergie à ça. Voilà, c'est ce, un exemple très concret, enfin assez, on n'en a pas tous les jours des exemples comme ça mais <rire> sinon c'est plus des petites participations à des choses, à des campagnes, à des, des manifestations, aux gilets jaunes parfois pour certains, etc. Mais en fait c'est des fois même juste par, en maintenant ce lieu là, ben je soutiens euh, indirectement euh, une action ou je soutiens la non-violence. Et c'est un peu ça de mettre justement la, la non-violence dans tous les aspects de la vie, c'est un peu... Les devises qu'on a ici, c'est justement la non-violence dans la relation, on en a déjà parlé. La non-violence au niveau écologique, on essaie d'avoir un impact moins fort en mutualisant justement, par exemple. Aussi la non-violence. Euh, la spiritualité à travers le, le dialogue ouais, interreligieux. Ouais, inter voilà, la, bon, et aussi l'action politique. Donc il y a, il y a, bon, on essaie de mettre justement cette, cette non-violence un peu dans tous les aspects de la vie. Et c'est ça, je trouve, qui aussi fait une grande force et qui qui donne aussi du sens, euh, à Vivre à finalement il y a beaucoup de contraintes à vivre les uns sur les autres comme ça, mais ça donne aussi une cohérence d'un certain côté. Oui, donc ça, ça c'est ce que vous pourriez répondre à ceux qui vous reprocheraient d'être une communauté renfermée sur vous-même, juste au service de votre bien-être, mm -hmm. c'est que le fait de pratiquer cette non-violence au, euh, au quotidien en votre sein, vous permet aussi de le mettre au service des luttes politiques euh, au-delà de, des murs de l'enceinte. Oui et puis on témoigne, enfin, sous, très souvent les gens qui viennent chez nous, juste, des fois juste pour faire un stage de chant ou de yoga, j'en sais rien, qui ne connaissaient ni d'Ave ni d'Adam, euh, ils arrivent et ils témoignent qu'ils ont senti quelque chose de spécial chez nous dont tu parlais, hein, c'était une espèce de bienveillance, de fraternité, et ça leur donne envie de revenir, tout ça, et de se poser des questions sur leur mmh. mode de vie, et rien que pour ça, par ce, ces allers-retours qu'on a avec les gens qui viennent chez nous, et nous, les autres lieux qu'on qu rencontre à l'occasion, eh ben, ça, ça diffuse, ça rayonne. Et, et cette non-violence, c'est pas un dogme, c'est vraiment une recherche. On a un côté laboratoire et tout ouais. euh, qui, qui donne la place à plein de gens. À ouais. plein de... Oh et donc, vous avez pas mal parlé de spiritualité. Donc, vous dites de ce lieu que c'est un lieu œcuménique. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Il y a des pratiques euh, quotidiennes qui sont obligatoires elles sont ancrées dans <rire> une tradition. Comment ça se passe Est-ce qu'on peut être laïque ici <rire> C'est pas obligatoire, c'est juste on, on t'invite à y participer. On est par exemple des, des prières ou des offices. Mais on t'invite à y participer. Si tu restes par exemple deux semaines ici, ben on t'invite à y participer pour connaître, si toi ça ne te parle pas du tout, ben, tu vas plus. Tout. Okay. Mais euh, c'est voilà. Mais c'est une base, on est, est une part, base chrétienne. Oui, moi je dirais, on est une communauté à la fois chrétienne, laïque et interspirituelle. Ah, ouais, <rire> on est tout ça. On est laïque parce qu'on n'est pas attaché à aucun ordre religieux. Ouais. Et euh, même parmi les engagés ici, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas du tout dans, dans le christianisme, qui peuvent se reconnaître dans le bouddhisme ou dans rien du tout de spécial. Euh, on est euh, chrétien parce qu'on a quand même choisi comme base de pratique commune parce qu'on pensait ici qu'il en fallait une, euh, les, les, les principes de l'Évangile qu'on essaye de revisiter à l'aune d'aujourd'hui. Et puis euh, on est interspirituel parce qu'on a des temps d'office chrétien mais on a aussi des temps de méditation en silence. Et on, chaque soir on prie en union avec une, une tradition différente, donc on, on, on, on essaye de cultiver une certaine connaissance des autres traditions et de s'en inspirer pour notre recherche, nous, ressourcer notre, notre vie intérieure. Parce qu'en fait pour nous la spiritualité c'est ça, c'est se connaître soi-même, se développer intérieurement. Et ce n'est pas juste une relation, un dieu qui aura une certaine face, un certain visage et certaines croyances. Quoi. Et bah merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Donc cet épisode de Perette et c'est fini. Rendez-vous au prochain épisode.